<rire> Franchement je vois pas ce que tu veux tu vas sur le meuf elle est pas drôle C'est toi dans la vidéo <rire> Bref je vais chercher de peu. l'or Tu peux me prendre un verre s'il te plaît Yes Merci bébé Merci bébé. Ah, donc moi je suis un petit truc tout gluant, tout boudiné, qui se chie dessus et qui se bat dessus. Mais non, c'est un surnom Un surnom qui me représente super bien tes yeux, c'est ça Donc je sais pas faire de phrases et je suis pas autonome. Ma puce Ma puce, et... ma puce Donc moi je saute partout comme ça et je te lâche pas, c'est ça C'est quoi, je suis collant Premièrement, je suis un truc tout gluant. Deuxièmement, je suis un insecte et maintenant je suis un truc sans vie qu'on abandonne et qu'on délaisse en grandissant, à qui on arrache les membres On n'arrache pas les membres doudou Tu vas me dire que t'as jamais arraché les membres de tes doudous Non, jamais et toi Bah... Mais c'est pas le sujet en fait C'est quoi c'est sur nos merde Mais non, c'est affectif, petite chouette. Mais euh, t'es conscient de ce que tu dis Donc moi je sais pas la bouche, ça Allez, j'ai compris, c'est une métaphore pour dire que tout ce que je dis, c'est de la merde Non. Tu oses me mentir droit dans les yeux là Écoute, chaton. Chaton Donc moi je suis ce tout petit truc tout, tout mignon là Oui, voilà Tout poilu qui dort 20 heures par jour, je suis feignante, c'est ça C'est ça que essaies de me dire Princesse Princesse Je <rire> suis une queen Je trouve fête. Parce que je suis bleu c'est ça C'est quoi ce j'ai? Bah, Ma muse Ah celui-là tu aimes bien Bah ben, non, parce que tu fous rien de ta vie, t'es pas créatif, donc ça veut dire quoi Je t'inspire pas, je suis une muse de merde Ah bah c'est gentil pour moi ça Écoute, c'est des surnoms, c'est doux, c'est mignon, c'est pas des sous-entendus, c'est censé être affectif Ouais... Allez viens là En fait j'aimerais bien que tu m'appelles par mon prénom, je l'aime bien moi, mon prénom Oui mon coeur. Je suis pas ton coeur à coeur, c'est dans une poitrine, ça fait tudu, tudu, tudu, plein de sons tout. Ok les... j'ai compris. Ton prénom, plus de son nom. Bah dis mon prénom. Mon prénom. <rire> Viens mon prénom. Je veux que tu m'appelles par mon prénom. T'es <rires> sérieux Steven ah, C'est bon cool, il est parti